ce que Dieu veut, c'est-à-dire aimer puis avoir un regard bienveillant pour, sur le prochain. Voilà. Oui, Parce que personne n'est au-dessus de personne. Le Christ, d'ailleurs, nous l'a montré et, euh, et Saint-Paul dit que considère celui qui est à côté de toi supérieur à toi. Voilà. Euh, donc, toute personne, c'est valable voilà pour toute personne. Alors, nous sommes très heureux. je les salue aujourd'hui, personnellement. C'est la première fois que je fais ce, ce chemin de quoi oui, c'est oui, la première fois, puisque je suis arrivé seulement depuis la rentrée, euh, depuis septembre, donc euh, je, ce chemin de poids, je le vis pour la première fois avec la communauté, alors que c'est un chemin de poids qui a, qu a déjà... Euh, un passé important, hein, c'est une mémoire, c'est connu de, de toute la Martinique et peut-être du monde entier. Quoi parce que, hein, en tout cas, ce, ce, ce, ce point où nous sommes, ce point culminant, c'est l'une des, des montagnes les plus hautes du sud de la Martinique, hein, la montagne du Bioclan. Donc déjà au niveau géographique c'est important, et, et toute, toute la biosphère qui hein. est autour, c'est parce qu'il y a, y a la dimension spirituelle, mais il y a la dimension géographique, euh, humaine, hein. biosphère, écosystème aussi autour de nous, il y a un très beau écosystème. Et ici, la vue sur la martini, euh, voilà, on a, on a une belle vue, même on voit saint ici, hein, voilà, et, et euh, moi, quand je regarde là-bas, l'horizon, euh, ça m'ouvre le cœur, tu vois, à, aux, aux autres, à la Caraïbe, quoi. J'ai comme euh, une, une, une ouverture, mon regard se porte sur toute la Caraïbe. Voilà, et... mais, après, mais Je suis bien heureux, très heureux. <rire> je suis très heureux, c'est vrai, je donne mon avis là. Oui. Je suis très heureux de, de, de cela. Oui. Et, oui. Et, et, oui. oui, oui, oui, oui, oui, ça va, oui, oui. Je découvre toujours la communauté. Je la, je la découvre. Hein. Hum, oui. Euh, oui. Quand on arrive, tu sais. Quand on arrive, on mais est bon, innocent. Peut-être quand on voit on ne le sera plus. Mais, euh, yeah. mais quand on arrive, on est innocent. Donc, on, on accueille tout, on accueille tout euh, sans appréhension et, et sans préjugés non plus. Voilà. Donc euh, oui, je, je veux vivre au maximum. Hein, c'est comme, comme ça, je vis à fond. Il y a beaucoup de gens bon qui vit à fond. C'est ce que je fais. Euh, on voilà. le voit, on le voit ça. Et, et, et, ouais, et ça donne du bon oui. cœur. Ça donne, donne euh, l'envie oui. d'aller oui, oui. oui c'est un trait de caractère, chacun a son trait de caractère, sa nature, c est, c est comme ça. Voilà, donc je remercie le Seigneur et, euh, et tu sais, ma devise, c'est tout est grâce. Donc tout ce que je vis pour moi est, est bon. Oui. Ma, ma devise, c'est tout est grâce. C'est Saint-Hélène qui avait cette devise-là, moi, elle me va bien je ouais. prends tout tout est important pour moi ouais. tout est important ouais. merci amen. Seigneur merci beaucoup. ouais, ouais. Merci ok je les salue et je leur dis joyeuse Pâques il y a bientôt ouais. À ouais. tous ouais. les voilà. amis qui nous écoutent merci amen. Père Anderson. c'est okay. très gentil okay. ça nous valoir et oui. vraiment, okay. euh, on est content oui. on s'envole on est libérés amen oui oui c'est une bonne okay. libération okay. amen merci. ok bon on va prendre la décision.